Et tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh lolo, ça fait quelques temps que j'ai pas eu ce petit sentiment de vous retrouver de cette manière. On est au local, hein, en direct. Ces derniers temps, le seul petit défaut que je dirais dans ma vie, parce que je vous demande si vous allez bien, moi je vais bien aussi, c'est que j'ai pas le temps de tourner mes vidéos. J'ai pas trop le temps, c'est-à-dire que j'ai des idées, j'ai des concepts, mais le temps me manque parce que entre les lives, les déplacements à Paris, des opérations commerciales, des choses à droite, à gauche, j'ai redonné une conférence dans une école, bah forcément le temps est moins présent. Mais c'est pas grave, il faut trouver à des moments, enfin les moments opportuns pour pouvoir avancer et faire des choses. Je ne vous oublie pas, hein, cette chaîne ne se transformera jamais en replay de live, ce sera euh, pas trop mon délire quoi. J'aime bien vous donner du contenu exclusif. Bref, voilà pour la petite introduction. On va repartir sur un truc qui vous a bien plu là, le mois dernier, d'accord C'était très très cool. Je vous avais fait un thread foot avec les plus grosses dingueries de série A. On m'en a envoyé un autre, un thread foot sur les plus grosses dingueries qui se sont passées à l'OM. Alors oui, euh, vous savez que je suis fan de Lyon, Lyon et Marseille en général, on s'apprécie pas trop, mais pour le le coup mon but n'est pas d'aller dans la rivalité footballistique, on met ça un petit peu de côté au moins pour cette vidéo, et de rigoler un petit peu, hein. on sait qu'à Marseille la passion, la ferveur est très élevée et que du coup bah, ça peut donner... Mmh des moments, des choses un petit peu drôles quand on prend du recul. J'ai le thread sous les yeux, c'est parti. Alors, ça a été fait par BioM Forum, dédicace à vous. Le lien du thread est dans la description si vous voulez voilà, le, le regarder, le partager, l'envoyer à vos potes. Et on commence gentiment. Il dit que ça risque d'être très long, je suis pas sûr de tous le faire en entier, mais vas-y, on va progresser tranquillement. Démarrons. Été 99, Courbis vend Laurent Blanc à l'Inter pour rien et recrute Berizzo expulsé pour son premier match. Bon, déjà, ça commence mal, hein. tu, tu, tu prends Laurent Blanc comme ça, tu le vois à l'Inter et tu recrutes un mec qui se fait expulser premier match, pas super bon. Ce dernier quittera le club car, et attention, déclaration dans un journal, j'ai quitté Marseille parce qu'il y avait trop d'homosexuels. <rire> en fait, vous avez vraiment décidé de me mettre dans une merde pas possible <rire> Ça montre quand même le changement d'époque. Hey, vous savez quoi? S'il y a des anciens qui nous écoutent et qui avaient déjà lu cette euh, euh, déclaration, donc voilà, j'ai quitté Marseille parce qu'il y avait trop d'homos dans l'équipe, c'est ce qu'il dit, euh, ce qui est un petit peu homophobe. Est-ce que à l'époque, ça avait fait euh, scandale le fait qu'il ait dit ça ou pas? Parce que franchement, j'ai pas souvenir. Je suppose que c'était en 99. Bah, j'avais 4 ans hein, en 99, donc je l'ai pas vu passer, mais ça montre aussi le petit décalage d'époque parce que si un joueur venait à dire ça à l'heure actuelle, il se ferait absolument démolir. Après, pour le meilleur ou pas, je trouve limite un peu mieux qu'on puisse pas dire de telles dinguerie mais j'avoue que <rire> ça paraît un petit peu chaud j'avoue que youtube euh, ça, vous inquiétez pas hein, si, monétisez moi la vidéo s'il vous plaît <rire> avril 99 sacrée année boléogne bagarre entre les joueurs blondos mais un coup de tête à un carré qui a un casque attends il y a une vidéo youtube avec alors attends c'est une bagarre qui en plus est commentée par Thierry Gilardi il Reste là Stéphane faut rester là, faut rester là, Stéphane <rire> Il faut pas aller Oh C'est idiot Stéphane, Stéphane Il a mis un coup de tête Stéphane, tu es en finale de la Coupe d'Europe, c'est à ça qu'il faut penser <rire> Gilardi le frérot, qui essaye en pleine antenne, même si personne l'entend à part les téléspectateurs de calmer la chose. Mais attends, je remets le coup de tête, je suis choqué Tu mets un coup de tête à un mec qui a un casque, mais ça, c'est dangereux Ça, c'est les gens qui n'ont rien à perdre dans la vie Il n'y pas plus dangereux dans la vie que les Bonne. gens qui ont rien à perdre Attends, regardez-moi ça Oh, le baiser <rire> Non, mais déjà, en 99, il y a 22 ans, la caméra a subi ça fort. Hein. Je me demande quelle a été la raison euh, de, de, de ces incidents, parce qu'apparemment, je vois que c'est après le match. Voilà, dans les commentaires, MDR, Paga, en pleine bagarre, il interview Laurent Blanc. Attends, Paga, il interview Laurent Blanc en pleine bagarre attends, attends, attends, attends. Donc, attends. Oh, la transition. Oh, regardez-moi la transition noire. Merveilleux parce que bon. Euh... Là c'est la castagne. Pour être là où en année, on a souffert, pas mal. Je sais pas si cette coupe euh... Et là c'est Paga Et, pas gars. Et si Laurent, Laurent Blanc. On la <rire> Vraiment on peut le dire dans ce club, ils font, ils font absolument pas les choses comme ailleurs, c'est assez marrant. Novembre 1999. Résultat décevant. Les supporters sortent le grand classique. Mouiller le maillot. Courbis prenait une douche tout habillé. Hein, il avait envie d'avoir le petit trait d'humour. Match suivant. <rire> Courbise virée. Aïe. <rire> La photo passe bien avec le truc. Hein. Tu sais, genre limite un petit peu malicieux avec son prenez une douche. Malheureusement, le frérot... Euh... Ça t'a pas permis de rester en poste, quoi. Décembre 1999, mais vraiment 1999, ça avait l'air d'être une année sacrément, on va dire, enjouée du côté de Marseille. 2000 supporters à la commanderie pour une réunion qui tourne mal. Trois voitures de joueurs défoncées, celle de Pires cramée par un fumier. Ça rappelle les petits incidents récents, il y a quelques mois, à la commanderie. Au match suivant, l'OM perd encore à domicile. Lucin et Pires sont exfiltrés du stade dans le coffre de Blondeau, le joueur vigile. Oh putain Là, il y a eu, il y a quelques mois, des petits incidents. Est-ce que ça a donné lieu à une révolution dans le sportif Parce qu'il y a quelques mois, là, quand ils ont il la commanderie, d'ailleurs, ça a donné Longoria, etc. Et de meilleures choses pour l'OM. Est-ce qu'à l'époque, ça avait fonctionné Parce que 2000 sup à la commanderie en 1999, euh, décembre en plus, c'est le début de saison. Attends, peut-être regardons le classement de Ligue 1 de cette saison-là. Alors, classement de Ligue 1 1999-2000, l'OM finit... Ok d'accord Donc je me disais peut-être qu'en décembre en faisant ça Ils ont pu remonter la barre pour le reste du championnat Malheureusement ça a, ça a pas l'air d'avoir trop fonctionné 9 victoires, 15 matchs nuls, 10 défaites Ah oui c'était pas la saison du siècle hein, pour l'OM Qui se maintient je crois la différence de but face à Nancy Alors c'était une époque où la Ligue 1 était à 18 équipes vous le voyez Donc du coup je sais pas si le 16 e descendait ou pas Ou s'il y avait peut-être des barrages Mais euh, ça s'est joué à un poil de cul hein, on le voit c'était pas une saison flamboyante. Avril 1999, Dugarry contrôlé positif à la Nandrolone, mais blanchi parce que le médecin n'était pas encore assermenté. Le médecin qui a fait le prélèvement n'était pas assermenté, donc du coup, ça a rendu le prélèvement caduque et Dugarry a rien pris <rire> Non, ça, ça, c'est de la magouille, c'est du haut niveau d'avocat. Ça, c'est des bails que tu vois que dans SUT, tu vois. Genre, on réussit à blanchir quelqu'un sur un vice de procédure. Mais alors là, réussir à blanchir le mec parce que le médecin qui a fait le prélèvement n'était pas assermenté. Donc, du coup, ce prélèvement est devenu caduc. Mmh, il s'en est passé des choses. Hein. Juin 1999, l'OM achète la mine Diata. Juillet 1999, l'OM revend la mine Diata. <rire> Qu'est-ce qu'il a fait, notre bon lamine là C'est quoi cet aller-retour en un mois On dirait Merson Royal au Barça, là, cet été. <rire> Quand il arrive, ouais, je suis là pour m'imposer. 200 minutes plus tard, vendu à Tottenham. <rire> <rire> non, vraiment, dans les transferts des années 2000, 1999, etc. Bref, vous avez compris, dans ces eaux-là, il a dû se passer des choses noires. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il a fait un aller-retour de la sorte, mais peut-être qu'en un mois, il a pas trop convaincu. Hein. 2004, Alain Perrin, qui en plus, après, en 2008, ira à l'OL et remportera une, une CDF plus la Ligue 1, viré de l'OM réclame 4,5 millions d'euros d'indemnité euh, C'est pas rien. L'OM, pour ne pas le payer, le met à pied pour harcèlement sexuel sur des employés. Alors Comment dire Si c'est vrai, c'est chaud si c'est pas vrai, bon, eux, ils disent habile, moi, je dirais un peu bâtard, quand même, parce que c'est le genre de choses qui, si c'est pas vrai, ça heurte quand même un petit peu la réputation du type. Par contre, si c'est vrai, euh, c'est mérité, le gars, c'est un peu un bâtard, et, et le fait qu'il puisse retrouver un travail derrière dans ce milieu, bon, ça montre encore une fois que c'était une autre époque, mais... Notre ami Alain Perrin, hmm, de la manière dont c'est présenté, même dans les tweets cités, etc., les mecs, euh, ah ouais, ça a l'air de faire bien rire, hein. j'avais oublié cette histoire, non, non, non, non, non... <rire> <rire> c'est bâtard de fou. Non, ça a l'air d'être trop bâtard. Les mecs sont trop morts de rire. Les mecs sont trop morts de rire. Alors là, on repart sur des années où euh, le classico MPSG... Euh, bon, je dis pas que... Euh, euh, historiquement, on sait que ça a toujours représenté quelque chose de très très fort, d'accord Mais dans ces années-là, apparemment, il y avait des moments où tous les coups sont permis. Hein, et on en revient à 2005-2006, au MPSG. Les joueurs parisiens se plaignent d'odeur d'ammoniaque dans leur vestiaire. Du coup, ils se changent dans les escaliers. Mais c'est pas tout Parce que tu te dis odeur d'ammoniaque, c'est un peu dérangeant, mais hey, vas-y. C'est quoi C'est pour perturber l'adversaire Allez, vas-y. Même match, second coup de théâtre, les Parisiens accusent l'OM de leur envoyer Clara Morgan en tenue sexy pour les déconcentrer. Ça, c'est quand tu essayes vraiment de mettre le paquet. Là, là tu, tu mets le paquet, tu te dis, on essaye, on essaye. Maintenant, on va essayer forcément de revenir dessus et de se poser la question. Qu'est-ce que ce match a donné Rétro OMPSG 2005-2006 1-0. Et eh bah ben, ça a marché Ça a marché Avec en prime la clim dans les dernières minutes. Bon. <rire> Peut-être qu'ils auraient été un petit peu plus convaincants s'ils avaient marché, marqué avant. Mais j'ai envie de te dire, si le but c'était d'arriver à ce résultat, euh, ça a fonctionné. Donc euh, bravo l'OM pour le coup, j'ai envie de te dire. Alors ça, immense classique. Pour ceux qui suivaient le foot à l'époque. Moi j'avais j'avais 12 ans à cette époque-là. Mais on en entendait parler, on le voyait sur téléfoot, etc. L'affaire Jacques Kashkar ramène rachète l'OM. Il est présenté au public aux joueurs dans le vestiaire et en fait il est fauché et condamné. Jacques Cachecar était un escroc, une sorte d'homme de, de, d'affaires etc avec euh, bah, des affaires au cul tout simplement et qui surtout n'avait pas l'argent euh, qu'il disait avoir. Et le plus drôle, c'est que les négociations, tout ça, machin, pour le rachat de l'OM étaient tellement avancées, limite euh, comme actées, en fait, que, comme ils le disent dans le tweet, il avait été présenté par les joueurs, etc., même au public. Mais c'était assez marrant parce que cette affaire de rachat OM, il y a encore quelques mois euh, ou un an, à peu près, on entendait euh, l'OM racheté par les Saoudiens. Et en 2007, l'OM racheté par Jacques Kashkar. Je suis sûr que les fans de l'OM peuvent nous sortir une autre affaire de rachat qui ne s'est pas faite et que je dois pas connaître. Mais <rire> vraiment, l'affaire Kashkar, elle a été marrante parce que lui au final, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais tu sens que c'était son heure de gloire. Regarde, regarde le cousin. Nous sommes les Marseillais. Grand sourire de mec devant un vélodrome sans doute plein. Mmh, c'était son quart d'heure. C'était son quart d'heure à la vie. C'était son quart d'heure. 2009-2010, OM Toulouse. Une époque où, où l'immense TFC était encore en Ligue 1. Et surtout, était pas mal. Alors, je sais pas si la saison 2010 en particulier était bonne de la part du TFC. TFC mais Achille, Mana, etc. Ils avaient de grands joueurs. Atem... Ah oui. Euh, euh, non, parce qu'en fait, la photo m'a fait poser question. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'un rebeu euh, bien frisé, bien tagine, porte euh, un maillot Nyang Hathem <rire> Benarfa s'apprête à remplacer Abriel. Il se trompe de maillot en enfilant celui de Mamadou Nyang. Qui d'autre que lui qui d'autre qu'à Qui d'autre qu'à pour faire ça Vraiment Qui d'autre qu'à pour se tromper de maillot Et aller mettre celui de Niang En plus tu vois Deschamps lui parler à côté Sans doute c'est pour les dernières consignes Tu t'imagines le Deschamps Deschamps qui est un homme pragmatique Il est là Il donne les tactiques Les consignes Alors tu vas le placer de ce côté etc. Essayer de passer par terre le circuit Ok Le joueur semble prêt Il rentre Et là il voit son joueur Avec <rire> le maillot Mamadou Niang À ce moment là Vraiment toute sa confiance A dû être réduite à zéro Vraiment il est... Limite le... envie rentre, rentre, rentre, de Bien, bien, bien, bien. on va faire rentrer quelqu'un d'autre là, toi c'est pas possible. 2012-2013, au bac, sur les 14 jeunes du centre de formation de l'OM, aucun n'a été reçu à l'épreuve. Oh Oh la gêne, Oh la génération. Alors, c'est bon, allez, c'est bon, il y a jurisprudence, c'était il y a 9 ans, maintenant ces jeunes ont 27 ans, donc ils m'en voudront pas de rigoler ou de vanner un petit peu dessus. Mais pour une épreuve qui est réussie en général à 90%, c'est un peu chaud d'en avoir aucun qui réussit. Ça me rappelle mon lycée ou moi-même, euh, au bac ES, il y avait eu genre 40% de taux d'échec dans mon, dans ma classe. Mais alors, par contre, être à 0% de taux de réussite, tu sens que dans la voilà, dans la formation, dans l'arrivée en terminale, euh, limite au moment de passer la première, il y avait dû avoir... Allez, laissez-les passer, c'est des jeunes de Marseille. Euh. J'espère qu'ils l'ont eu au rattrapage. Ou alors peut-être la saison d'après. Ça, un grand classique qui avait choqué beaucoup de personnes parce que Marcelo Bielsa, après le premier match de la saison et une défaite contre Cannes euh, Bielsa démissionne de son poste d'entraîneur. Vraiment, je pense que... Parce qu'il y en a beaucoup qui ici vont témoigner du choc que ça leur avait fait quand c'est arrivé. Vraiment la démission de Bielsa comme ça après la première journée, euh, c'était vraiment une claque absolument immense. Parce que bon, alors autant perdre compte quand ça peut arriver, autant avoir quelqu'un comme ça qui sur un coup de sang démissionne dans la foulée... Personne s'y attendait, hein. Le pire, c'est que l'OM sous Bielsa, euh, à des moments, ça a fait de. Je crois que c'était. Est-ce que c'était la saison où ils ont le champion d'automne je, je, je crois qu'ils sont champions d'automne à un moment, la saison avec Bielsa, et je crois qu'au au final, à la fin, ils finissent malheureusement quatrième. Ça jouait bien, c'était propre, et, et, et tu vois, Bielsa, il correspondait à, à cette ambiance Marseille, cette ambiance un peu euh, Grinta, tout ça, machin, tout en apportant en plus du jeu. Donc, euh, réellement, le fait que ça finisse en autre boudin de cette manière, mais hum, moi, en tant que Lyonnais, à l'époque, j'étais là, waouh Tu vois, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Aïe aïe aïe, le retour de la la déstabilisation. Alors, le pire, c'est que je sais que dans cette vidéo, il y a des gens, c'est des gens fair-play. Tu as des gens fair-play, ils vont regarder la vidéo, ils vont voir que je vannes des trucs qui sont pas fair-play, ils vont dire oh, Non, mais que c'est pas bien, de faire la police ce genre de truc, On s'en bat les couilles. Ah, on veut rigoler un petit peu. Et là, je pense qu'on va rigoler le retour de la déstabilisation. OM Braga, disparition des crampons des joueurs de Braga, et ce, malgré les caméras, les vigiles et la sécurité. Franchement, <rire> c'est bâtard, mais c'est drôle. <rire> tu imagines les joueurs de Braga, genre l'attendant hey, ils sont où, nos crampons Et avec le mec de la sécurité. Même pas besoin de répondre, juste un visage. D'abord, bah, au moins je leur souhaite de l'avoir gagné également ce match. Ça, classique de quand j'étais jeune, une image que j'ai vue des tonnes de fois. Nakata, il me semble que c'était un japonais avec un petit match sous la neige. Hein. Euh, là, à l'heure actuelle, tu te doutes qu'avec un terrain recouvert de neige comme ça, il n'y aurait pas eu une minute de jeu qui aurait eu lieu. Là, à l'époque, il se l'était donné. Et vraiment, ce gif avec le ballon comme ça, qui contrôle, Qu'il voit pas partir et qu'il essaye de remettre dans le vent... <rire> il se retourne comme ça. Oh merde, comme ça. Ça, bah, c'était marrant. Mais c'était drôle aussi de voir à l'époque, hum, certaines conditions climatiques ou pas, s'il si fallait jouer, neige ou pas neige, ça y allait, hein. ça y allait vénère. Hein. Un grand classique des réseaux sociaux récents. Alors autant l'OM au niveau de leur com' digital, ils sont très bons, je trouve. Ceux qui travaillent là-bas et tout, c'est très très bon. Mais ils l'ont pas toujours été et ça nous revoit à ce 1er septembre 2015 avec ce fameux tweet « La Mela doit signer dans les dernières minutes du Mercato, le CM nous tient en, en, en haleine et au final il ne signera jamais. » Ce grand tweet du CM de Marseille avec le petit « Soyez patient, le Mercato se termine à minuit et » et surtout la face classique. « On est si bien ensemble, non ?» Donc en fait, si tu veux, le CM qui devait être au courant de, de ces genres de tractations, il devait être là en mode En fait, c'était le début en 2015 de tous les supporters qui spamaient sur Twitter en mode Annonce X, annonce X, annonce ma mère, annonce ma tante, annonce tel joueur, annonce tel truc, tu vois Annonce, annonce, annonce, annonce Les, les, les supporters n'attendaient que ça, tu vois Et donc du coup, bah le fait qu'ils commençaient à se faire spammer en ce dernier jour de Mercato Et il me semble peut-être que l'OM n'avait pas fait un Mercato de ouf Bah du coup, le mec de l'OM, le CM, il s'est dit Qu'est-ce que je peux leur donner comme ça, histoire qu'ils me... Qui savent qu'il y a quelque chose qui arrive et qui me lâche la grappe. Pire erreur. Pire erreur. Parce que finalement, bah, comme il le dit, la n'est jamais arrivée. Ce tweet existe en plus encore toujours. Et ça a été une énorme désillusion. Parce que après, je connais pas le contenu du mercato de l'été 2015 de l'OM en détail. Mais autant dire que il s'est fait. Bien y un shit dessus hein, derrière, il a vraiment pris la sauce le frérot. Bon, est-ce que je pouvais, hein, on va dire, prendre un, trait, un thread foot sur l'OM sans forcément avoir euh, voilà, quelque chose qui concerne peut-être le plus grand président ou en tout cas un des plus grands présidents qu'ils aient pu avoir 2001, Bernard Tapie et son staff effectuent 56 transferts cette année-là pour un total de 300 millions de francs, juste avant le passage à l'euro et une dizaine de procès derrière. Les côtés tapis... Aïe, aïe, aïe. Janvier 2002, Torizzi signe à l'OM. Il marque deux buts contre son camp lors de son premier match. Torizzi quitte l'OM un mois plus tard. Alors, je pense que pour celui-là, ils se sont trompés euh, au niveau des dates parce que tu peux pas avoir un joueur qui quitte le club un mois après parce que bon, là, sa fenêtre de transfert est en janvier. Mais contrairement à la Diata, on sait pas trop pourquoi il est parti. Autant dire que notre ami Stefano Torisi il a pas laissé un souvenir impérissable. Puis, de temps en temps, moi, j'aime bien dire que dans le football, il y a des signes qui trompent pas. Il y a des signes qui trompent pas. À l'allure, à la conduite de balle, tu peux vite voir certaines choses. Quand tu vois cette photo, <rire> tu sens que le mec est pas trop à droit, quoi, tu vois. Elle le met pas trop en valeur, en tout cas. Notre ami Torisi, la, la petite boule de billard. Terminons en douceur, parce que je me doute qu'il y a encore plein de trucs dans ce thread qui doivent être trop drôles, mais avec euh, un petit, voilà, un petit personnage qui aura marqué là-bas, même si derrière, ils l'auront un peu détesté. 2012, Valbuena insulte des enfants qui touchent à sa voiture. Alors, attends, attends. Notre ami Valbuena, notre ami Valbuena, regardons ça. Mathieu Valbuena Belle voiture au demeurant. Déjà la voiture est stylée en tout cas. Vite, vite, vite, vite Oh la qualité Tu sens c'était les trucs qui fait le mètre 2010-2012 Oh Mathieu Ouvrez peu Mathieu Arrête avec la voiture là Arrête avec la voiture Arrêtez avec la voiture voiture vous en pensez quoi de sa réaction Parce que franchement, je peux comprendre. Alors déjà, le gars qui filme, je trouve bon un peu à tu tu T'es dans ta voiture, y a un mec qui vient, qui colle le téléphone comme ça, limite sur le pare-brise et tout, c'est pas terrible. Bon par contre, à côté, c'est vrai que ça reste que des minots. Euh... Et là, tu sens un peu le coup de sang. Vraiment, c'est le coup de sang, Regarde. Hein. Oh Rediabla le, le coup de sang, tu vois. la il était pas content, tu vois. Les gamins qui viennent et qui touchent ta voiture comme ça de cette manière. Voilà. Bon, quand vous croisez quelqu'un, évitez hein, d'être euh, un petit peu, euh, on va dire, à des moments oppressants. Oppressants. Attends, attends, attends, attends. En plus, on me dis pas. Et ça, ça, c'est vraiment un truc de l'époque. Et je pense que ça conclut bien la vidéo. Ce bracelet-là, on dirait les chambalades de l'époque du collège lycée 2010 là. <rire> La vie de ma mère, on dirait ça au milieu d'un petit ta grand-mère. Je trouve que ça conclut la chose de manière correcte. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ce petit street foot, c'était bien drôle. À Marseille, on fait pas les choses comme ailleurs. Et il y a de quoi ressortir des, des histoires à la fois drôles et à la fois cool aussi. Des, des moments qui te rappellent le côté un petit peu unique que possède cette ville. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais en faire d'autres. J'ai encore des street foot qu'on m'a envoyé, notamment un qui concerne toute la Ligue 1. Un qui concerne le PSG. J'ai, du coup, de quoi faire un peu euh, de côté. J'en aurais bien fait un sur Lyon. Mais j'avoue que le seul euh, thread foot Que j'avais trouvé sur Lyon Il était pas terrible tu vois Donc en tant que Lyonnais C'est un petit peu dommage J'aurais bien rigolé hein, sur des choses de mon club Mais bon c'est pas grave J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire De like, partager comme d'habitude Envoyez à vos potes histoire qu'ils rigolent aussi Le thread est dans euh, les, comme d'habitude dans, dans la description Pardon merci à, à, à ceux qui l'ont fait OM Forum Bye OM Forum voilà, Allez vous abonner si ça vous intéresse Et je vous dis à la les amis Bisous